Voilà, et eh bien, bienvenue dans ce 15e live évolutionnaire qui vous le savez, a lieu chaque lundi, pour l'instant de 19 à 20 heures, peut-être que ça changera de temps en temps. Donc pendant 20, 25 minutes, parfois et demi-heure je dépasse un petit peu, je vous expose un sujet, Donc, et puis le temps qui reste, nous abordons les questions. On se trouve aujourd'hui, je le rappelle, dans un cycle euh, sous le thème donc, des Go Hack Yourself hein, avec l'idée de comment on peut se hacker pour euh, euh, en fait hacker la société, le collectif, la culture qui vit en nous et ainsi dépasser le simple cadre du développement personnel mais pour aller vraiment dans du développement transpersonnel et donc faire évoluer la société euh, qui vit en soi et faire donc évoluer la société toute entière. Voilà vous pouvez voir bien sûr la vidéo d'introduction dans la playlist des lives évolutionnaires, comme ça, ça vous expliquera tout. Et alors aujourd'hui, pour notre Go Hack Yourself, on va parler d'un sujet assez chaud, à savoir la relation amoureuse. Alors, la relation amoureuse, bon, il y en a beaucoup qui ont écrit dessus, ou qui ont philosophé dessus, ou qui en parlent. Si vous lisez par exemple l'art d'aîné d'Ovid, ça fait quand même assez longtemps et on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas tant changé depuis. Donc, je ne veux pas du tout me substituer à tous les philosophes, écrivains, etc., qui euh, posent la question de la relation amoureuse. Je propose, en fait, d'aller de manière beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble sur mon expérience, ce que j'ai pu apprendre comme point de départ, avec bien sûr pas du tout la question de l'universalité derrière, mais juste ma petite expérience. Et puis ensuite, on va pouvoir ensemble, peut-être partager nos questions, nos questionnements, etc. Voilà ce, qu va, ce que je vous propose de faire. Alors, en ce qui me concerne, dans mon histoire, il y a peut-être un truc, peut-être le seul point particulier qui me concerne. Je ne me crois pas extrêmement original sur la sur la relation amoureuse, euh, hétérosexuelle classique, etc. Mais il y a un point que j'ai, enfin une expérience que j'ai jamais connue, à savoir la jalousie. Je ne sais pas ce que veut dire euh, la jalousie. Je n'ai je n'ai jamais rencontré. Ça ne fait pas partie, euh, en tout cas, de mes de mes émotions euh, que je que je connais. Euh, et donc, très vite, évidemment, ça a posé une question. Je veux dire, à partir du moment où j'ai une relation amoureuse, je fais quoi Je veux dire, par rapport à cette question de l'exclusivité. Et il y a vraiment eu un moment pivot dans ma vie où j'ai pensé que je pouvais vivre dans une relation d'exclusivité amoureuse. Et je précise bien, en fait, on devrait dire, d'exclusivité sexuelle, au sens même sexuel physique amoureuse. Parce que l'exclusivité, en tant que telle, ça n'existe pas dans les relations ni dans les relations d'amitié, ni dans les relations amoureuses. Nous n'avons pas d'exclusivité émotionnelle, nous n'avons pas d'exclusivité intellectuelle. Nous vivons traversés de courants, de rencontres qui viennent nous influencer au cœur même de la relation amoureuse, du couple ou de toute autre forme qu'elle peut, qu peut avoir. Donc déjà, premier truc, et vous allez le voir dans tout le long de mon propos, on a vraiment besoin pour parler de la relation amoureuse, comme pour tout le reste, d'un langage extrêmement précis. Et on va voir que, justement, on ne dispose pas d'un langage précis. Ça touche les questions aux questions plus vastes, de toute façon, d'intelligence collective. Avoir un langage de l'ingénierie sociale, ce que nous amène l'intelligence collective, et en particulier dans la relation amoureuse. On a assez peu de langage d'ingénierie de la relation amoureuse. Et ça, je tiens à ce qu'on qu puisse avancer là-dessus. Alors... Quand on parle d'exclusivité, je vous disais, il faut préciser que la question de l'exclusivité amoureuse en fait, doit toucher à la question de l'exclusivité sexuelle et en plus l'exclusivité sexuelle du coït, parce que la sexualité ne se résume pas non plus au coït. Donc, vous voyez, on rentre déjà dans une question un petit peu plus intéressante ou un peu plus pertinente. Pourquoi, dans nos façons de fonctionner, culturelles, sociétales, et ça semble assez général dans la société humaine pourquoi Il n'y a pas en général de problème lorsque il n'y a pas d'exclusivité émotionnelle, intellectuelle, etc. On peut s'influencer, se fertiliser, vivre une, une grande orgie cosmique les uns les autres, finalement. Mais ça se gâte le moment où un des partenaires se met à avoir une relation sexuelle charnelle avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose à questionner. Une question en fait à laquelle, moi, personnellement, je n'ai pas de réponse. Je peux faire des hypothèses, en tout cas, en termes d'évolution. De se dire, ben oui, effectivement, ça peut mettre en danger le, comment dire, la famille, les enfants. Peut-être que la femelle, par rapport au mâle, a besoin justement d'une protection exclusive, etc. On va pouvoir en discuter. Mais en tout cas, sur un plan émotionnel, moi, ça ne m'a jamais habité. Ça ne m'a jamais touché profondément. Et donc... Le jour où j'ai annoncé ça comme un coming out à mon épouse de l'époque, la mère de, de notre enfant, je savais qu'elle allait me quitter sur le champ parce que pour elle, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça, ce que je respecte particulièrement. Et donc, il y avait une action pour moi de vérité radicale, de partager en fait quelque chose concernant l'exclusivité dans mon cheminement. Alors évidemment, ça fait un petit peu mal, ça, parce que des relations amoureuses que j'ai pu avoir finalement, le point d'achoppement le plus important a eu lieu sur cette question d'exclusivité. Pas sur des questions de sexualité particulière, pas sur des questions tant de comportement ou de choses comme ça, mais vraiment sur cette question d'exclusivité, en sachant que j'ai toujours joué, évidemment, une transparence absolue et décidé, en fait, d'assumer complètement ma façon d'exister. De, Alors, j'ai aussi appris par l'expérience que, pour moi, la relation amoureuse, elle, se, elle devait avant tout aussi se construire sur un socle à savoir celui de l'amitié. L'amitié qui représente vraiment la base et à partir de laquelle finalement des tas d'options, des tas de, de directions peuvent se prendre. Mais l'amitié ça reste pour moi vraiment le socle absolu, ça veut dire cette complicité, se trouver là l'un pour l'autre, euh, s'amuser, partager les moments fantastiques, les moments drôles, puis aussi les moments difficiles. Enfin voilà, tout ce que l'amitié apporte, mais comme socle et à partir de ça, ça peut nourrir une relation plus particulière, à savoir une relation amoureuse dans laquelle il va y avoir de la sexualité, et plein d'autres choses aussi, bien entendu, parce que la relation amoureuse, elle a ses codes, elle a des choses vraiment particulières à elle. Alors, tout ça, ça m'a amené petit à petit à me rendre compte dans ma façon de, de fonctionner, de plusieurs choses que je vais partager. Mais avant, euh, de vous dire que les moments où j'ai vraiment décidé d'assumer pleinement euh, ce, ma façon de fonctionner dans la relation amoureuse, j'ai vraiment cru que j'allais finir moine. Ça veut dire que j'avais tellement d'exigences sur le fait déjà de ne pas vivre, de ne pas s'imposer de l'exclusivité, de ne pas s'imposer l'amour romantique, au sens classique du terme, c'est-à-dire la possessivité mutuelle, de ne pas s'imposer des formes particulières, des codes sociaux, de l'amour romantique, etc. Et je me disais, bon ben, je vais finir moine, et puis ben, finalement, pourquoi pas euh, si je, je crois qu'il vaut mieux rester en harmonie avec soi-même plutôt que de construire quelque chose de pas forcément génial ou de considérer l'autre comme une béquille ou quelque chose euh, qui manque à notre à notre vie. Et ça m'a amené euh, en fait à formaliser un petit peu cette réflexion. Ça veut dire de voir après coup que je fonctionnais suivant quelques principes, en fait quatre principes, qui me semblent absolument essentiels pour fonctionner dans ce que j'appelle cet amour libre. Alors libre pas au sens libertin du terme ou tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de, de, de ça parce que ça ne se joue pas là, mais libre dans le sens où libérer, on va dire, des contraintes normatives imposées par des centaines d'années de religions, de, de codes sociaux, qui ont certainement eu leur raison d'exister à une époque, mais qui peuvent se trouver, euh, fonctionner comme des entraves aujourd'hui. Donc je les appelle en fait ces quatre astres de l'amour libre. Et que je vais essayer de vous détailler un petit peu dans, là maintenant. Alors le premier est pour moi le plus important de, de tous. Vraiment le socle le plus fondateur. Ni rien, ni personne ne doit empêcher deux êtres de s'aimer de la façon dont ils ont envie. Ni rien, ni personne ne doit empêcher deux êtres de s'aimer de la façon dont ils ont envie. Deux êtres ou plus, mais ça commence à deux en tout cas. Alors ça semble évident évidemment, je crois qu'on ne va pas avoir beaucoup de débat là-dessus dans notre petit groupe, je crois qu'on se sent tous d'accord, mais euh, théoriquement oui. Mais dans la, pratique, et bien dans la pratique, il y a justement des choses comme la jalousie, il y a des choses comme la religion, il y a des choses comme les codes sociaux, il y a des choses comme la sexualité, etc. Il y a plein d'éléments qui en fait de manière concrète dans le quotidien, dans nos vies concrètes, peuvent entraver en fait, cette, cette façon de voir les choses. Et ça, j'en ai fait vraiment, le, je pense qu'on peut tous en faire l'expérience, qu'il y a des choses qui entravent encore en nous, dans notre psychisme ou dans les codes sociaux, la liberté d'être, euh, donc d'être humain, euh, ou non humain finalement, de s'aimer librement par rapport à des critères euh, X ou Y. Donc voilà, ça pour moi, ça reste un élément absolument fondateur parce que j'ai souvent vu dans mon expérience, euh, notamment quand se, se présentait, la possibilité d'une rencontre amoureuse, je peux avoir donc une rencontre amoureuse déjà existante, et puis voilà, je rencontre cette femme merveilleuse, nous avons envie de célébrer la vie ensemble, nous avons envie d'aller dans le corps, nous avons envie de partager un moment érotique, et bien à ce moment-là, il peut y avoir énormément de choses qui se mettent en travers du chemin, dans mon propre psychisme, dans mes questionnements, dans mes peurs, dans la peur de, éventuellement ma compagne ou mes compagnes actuelles, ou bien dans la personne que je rencontre, il y a plein de choses qui peuvent en fait s'immiscer, et finalement, quelque part, empoisonner ou limiter le, le côté finalement très libre, très naturel qu'une relation dans la célébration peut avoir. Donc vraiment, astre numéro un, ni rien ni personne ne doit empêcher deux êtres de s'aimer être, comme ils veulent. La deuxième règle ou le deuxième principe, où j'aime bien parler d'astre, de lumière, s'appelle la, la vérité radicale. La vérité radicale, d'ailleurs, je vais en parler pas plus tard que samedi prochain dans un TEDx, le TEDx Alsace, justement, j'en parlerai, cette vérité radicale. Ça veut dire quoi, la vérité radicale Eh bien, on en a, on en a parlé, justement. Hein. Ça veut dire euh, s'énoncer de manière tout à fait authentique avec son, ça ou ses partenaires, de ne rien cacher. Quand je dis ne rien cacher, ça ne veut pas dire aller au rapport tout le temps et tout avouer, tout confesser, les pensées que j'ai eues, les machins, etc. Ça veut dire... À partir du moment où euh, nous discutons, je vais offrir à mon partenaire, ou ma partenaire, ou mes partenaires, je vais leur offrir ma vérité la plus authentique. Et dans cette vérité euh, la plus authentique, il peut y avoir des choses qui ne font, qui font pas forcément plaisir. Les choses qui font plaisir, elles passent bien. <rire> si, euh, si ma partenaire me demande comment tu la trouves, ma nouvelle coiffure, et je dis je la trouve géniale, euh, tout va bien. Maintenant, si je dis que je n'aime pas, euh, ça va moins bien. Donc, il y a des éléments, en tout cas, de la vérité radicale qui, dans le couple, dans la relation amoureuse, peuvent s'avérer difficiles à dire. Notamment, par exemple, les émotions qu'on peut ressentir. Les émotions qu'on peut ressentir vis-à-vis -vis de son ou ses partenaires ou d'autres personnes. Et apprendre, je crois, à oser la vérité de ses émotions, bien sûr pour soi-même, mais avec son partenaire, Peut amener des moments difficiles, mais mon expérience, l'expérience m'a montré que vraiment, vraiment, on y gagne. Je veux dire, il y a une confiance ensuite qui s'installe. Quand on sait que son partenaire va dire quelque chose de vrai, qu'on peut tellement compter sur cette vérité, même si sur le moment elle peut faire mal, eh bien on grandit ensemble. Il y a quelque chose d'extrêmement solide. Il y a aussi justement ce socle de l'amitié, parce que l'amitié dit la vérité. Et il y a ce socle extrêmement solide qui peut s'installer, même si des fois, on a des moments, des moments difficiles. Le troisième astre de l'amour libre, qui, je le répète encore une fois, a émergé, je ne les ai pas posés à l'avance, hein, vraiment, je les ai vus par l'expérience, eh bien il dit « pas d'attachement aux formes ». Alors, on voit notamment dans l'institution du, du mariage, ça donne des formes, hein, ça dit « voilà on va vivre ensemble, on va vivre de telle façon, etc. etc. » On donne des engagements sur une forme particulière. Quand je parle de forme, ça veut dire, euh, vivons-nous ensemble ou pas euh, Comment vivons-nous notre sexualité Avons-nous des enfants ou pas Vivons-nous euh, Partageons-nous 50-50, euh, les frais, ou etc. Tout ce qui relève en fait, de la façon, hein, le mode opératoire, donc, de l'engagement qu'on peut avoir euh, au quotidien des uns vis-à-vis -vis des autres. Donc Voilà ce que j'appelle la forme. Et là, évidemment, il y a des formes prêtes à porter. Il y a notamment la forme de l'amour romantique. On s'aime, on s'émerveille mutuellement, ça dure quelques mois, quelques années, on se met ensemble, et puis, bah oui, mais l'émerveillement, euh, euh, il peut, avec la routine, euh, il peut s'en aller, cet, cet émerveillement de départ. Il y a d'autres choses qui doivent s'installer. Il y a d'autres recherches, il y a un art d'aimer, et je vais en parler de ça. Eh bien, justement, le non-attachement aux formes il part du principe d'un constat très simple, que ma partenaire va changer, je vais changer, nous allons changer, et donc la forme de la relation va forcément changer. Et si j'impose, ou si nous imposons, nous nous imposons au départ, une forme figée, nous avons la garantie de nous faire mal un jour. Mais exactement comme si j'endossais un costume là maintenant, et je me dis je vais le garder toute ma vie, euh, et bien je vais avoir des problèmes, parce que peut-être ce costume un jour, je vais me sentir engoncé dedans, ou limité dans mes mouvements. Et bien, le non-attachement aux formes, ça veut dire que les partenaires peuvent se dire, voilà. On va changer la forme de notre relation parce que nous en avons besoin maintenant. On vivait ensemble Peut-être qu'on ne va plus vivre ensemble. On ne vivait pas ensemble Peut-être qu'on va habiter sous le même toit. On dormait ensemble dans le même lit Peut-être qu'on ne va plus le faire. On fonctionnait dans une exclusivité sexuelle Peut-être qu'on va inviter quelqu'un ou d'autres personnes, on va, on va souffrir. Ou se fermer. Peu importe. Mais ça veut dire, en tout cas, effectivement, cette grande liberté, je crois, c'est données de pouvoir faire évoluer les formes dans une relation et pas rester tétanisé en particulier dans les formes prêtes à porter données par, par la société, ce que j'appelle souvent l'amour romantique. Et puis, quatrième astre, quatrième apprentissage en quelque sorte, chaque relation doit nourrir les autres. Alors, ça se passe plutôt bien lorsqu'il y a d'autres relations de nature émotionnelle, des relations professionnelles, des relations intellectuelles, etc., qui nous inspirent. Mais s'il si y a une relation amoureuse qui implique une sexualité, j'entends de type coït, parce qu'il peut y avoir une sexualité tout à fait platonique aussi, mais donc s'il y a une sexualité physique, alors là, évidemment, on a vu que le point d'achoppement se trouve, se trouve là. Mais dans ma pratique, en tout cas, si une nouvelle partenaire vient dans ma vie, je m'assure, il y a vraiment quelque chose de très net pour moi cette relation doit nourrir les autres relations. Ça veut dire que cette nouvelle partenaire doit connaître euh, déjà ma constellation d'êtres qui comptent dans ma vie, constellation amoureuse mais pas que, aussi euh, mon fils, ou en tout cas les personnes qui comptent euh, et de proches dans ma vie, parce que cette personne-là, elle ne va pas rencontrer que Jean-François. Elle va rencontrer Jean-François et sa constellation d'êtres, de personnes euh, qui, font partie de, euh, qui font partie de sa vie, de même que je vais aussi rencontrer chez cette autre personne sa constellation d'êtres. Et je trouve extrêmement important de garder cette, cette, cette conscience-là que nous ne rencontrons jamais des êtres seuls. Ça veut dire qu'on va rencontrer leur famille, j'entends pas forcément physiquement, mais dans leur énergie, dans leur culture, dans leurs émotions, etc. Donc leur famille, leurs amis, leurs collègues, etc. Donc des êtres qui, des êtres qui comptent. Et avoir cette conscience-là, ça veut dire que si je vais vers toi, partenaire potentiel, je m'engage. À aussi embrasser les êtres qui comptent pour toi et j'attends la même chose de toi et je trouve ça extrêmement important d'avoir cette, cette vigilance là concrètement ça veut dire quoi ça, ça évite aussi par exemple que je, je, je m'entiche d'une une partenaire potentielle qui dise ok mais moi je te veux pour moi toute seule et, euh, et puis euh, et puis de toute façon je vais tout faire pour euh, au moins rejeter émotionnellement euh, les là où les personnes qui font déjà partie de ta vie ça je trouve euh, important d'avoir une, une vigilance là-dessus. Vous voyez, quatre, euh, voilà, je les appelle les quatre astres de l'amour libre. J'ai d'ailleurs écrit un article sur mon site dessus qui détaille un petit peu ça. Alors, je voudrais revenir sur la notion d'exclusivité, le truc qui, qui fâche. Bon, déjà, ce terme qui nous vient un petit peu de l'amour romantique, aussi, enfin du, de tous ces codes qu'on peut, qu peut avoir, déjà, ça dit, ça exclut. Euh, étonnant d'ailleurs de parler d'exclusivité. Comment on va exclure finalement telle ou telle personne de notre, de notre vie et je le répète, ça ne parle que de l'exclusivité au sens du coït sexuel. Autre chose aussi intéressante que j'ai euh, pu voir dans mes expériences euh, amoureuses, de voir comment finalement, par défaut, si euh, ma partenaire, je vais parler pour moi, si ma partenaire me dit, tiens, euh, j'ai rencontré quelqu'un et voilà, j'ai envie de célébrer avec cet homme-là j'ai envie de, de construire une relation s'agira-t-il d'une relation éphémère ou durable, on ne sait pas encore on le verra et bien avant, parce que ça n'a plus lieu depuis de nombreuses années, mais avant j'aurais par défaut considéré ce partenaire ou cette partenaire potentielle comme un danger c'est-à-dire qu'on a le danger par défaut mais je crois qu'on a ça aussi souvent dans notre, dans notre vie, par exemple quand on conduit on peut considérer les conducteurs, tous ces gens qu'on ne connaît pas, comme des gens potentiellement dangereux, jusqu'à ce, qu jusqu ce que la vie nous prouve le contraire. Et il a vraiment fallu, euh, enfin, j'ai vraiment appris à intégrer dans ma vie, le fait que par défaut, une personne que je ne connais pas, ne représente pas un danger, mais une bénédiction. Elle ne représente pas quelqu'un qui peut me faire du mal, euh, mais quelqu'un avec qui on peut vivre quelque chose de, de sympa, et donc aussi de l'intégrer dans la vie amoureuse. Alors, j'ai vu que j'avais plus ou moins de facilité à le faire. Euh, Peut-être que mes partenaires passés, hein, mes partenaires d'il y a quelques années, euh, lorsque je leur parlais d'une euh, potentielle rencontre euh, amoureuse, il y avait, elle, euh, on, on en parlait ensemble, il y avait en elle euh, cette alarme qui s'allume, quel danger potentiel cette relation peut amener. Alors que pour moi, il n'y avait qu'une joie. Il y avait de dire, bah, tiens, je rencontre une personne formidable, on va faire des trucs formidables et on va partager de toute façon une énergie, on va apprendre des choses, etc. On va peut-être se rencontrer, on va peut-être même vivre des trucs sexuels ensemble, on ne sait pas. Mais il y, a cette, il y a cette joie au départ qui pouvait se trouver euh, éteinte par le fait qu'il faut d'abord prouver que la relation nouvelle ne représente pas un danger. Et je trouve intéressant de changer euh, au fond de soi cette posture. Et finalement, si l'autre me dit euh, « mais voilà j'ai rencontré… Euh, » Rencontré, si ma partenaire, par exemple, me dit « j'ai rencontré aujourd'hui euh, cet homme-là » ou « j'ai rencontré il y a une semaine cet homme-là » et « j'ai envie d'engager de, une relation euh, amoureuse, il y a quelque chose qui, euh, qui me semble juste », eh bien, franchement, euh, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que j'ai confiance dans ma partenaire, elle va rencontrer quelqu'un certainement de formidable, elle va rencontrer quelqu'un qui va l'épanouir, elle va rencontrer quelqu'un qui va la nourrir, peut-être lui apporter justement des choses que moi, je ne peux pas, je ne peux pas apporter, et donc me réjouir de ça, et, euh, et célébrer ça, en quelque sorte. Et donc, apprendre à ne pas voir le danger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à discuter, il n'y a pas des modalités à discuter. Finalement, si ce partenaire devient important, euh, ça va changer peut-être la forme de la relation. Il va peut-être y avoir des deuils à faire, parce que la relation va changer, parce que nous changeons les uns les autres. Donc, ça inclut aussi le fait que, oui, dans la relation amoureuse, de toute façon, il y a aussi des deuils parce que des... quand les formes se transforment, eh bien, on peut avoir à pleurer la forme précédente parce qu'il y a une transition à faire. Et ça, ça fait partie de la vie. Ça fait comme lorsqu'on voit ses propres enfants grandir. Ben oui, le, le petit gamin qu'on avait sur ses genoux, qu'on avait bien câliné, ben non, là, on a un ado qui ne veut surtout pas qu'on le touche, etc. Ça fait partie des choses. Mais il y a autre chose qui arrive. Et il y a des transitions et il y a des vrais deuils à faire. Alors, euh, je voudrais avancer ensuite, continuer sur cette notion de prison sémantique. Notamment, euh, le verbe aimer. Je le trouve intéressant, le verbe aimer, puisqu'on parle de la relation amoureuse, donc il y a la question d'aimer. Notez que le verbe aimer, on l'utilise comme un vecteur. J'aime quelqu'un, je t'aime, toi, tu m'aimes, moi. On parle de l'objet de son amour aussi. Donc, il y a quelque chose de directionnel dans l'aimer. Ça veut dire que si j'aime, si je t'aime, toi, eh bien, ça veut dire que je n'aime pas toi. Il y a une direction dedans, il y a une sélection. Or, pour moi, l'amour relève avant tout d'un état de la conscience, d'un état amoureux. Et justement, on ne tombe pas amoureux. C'est fait aussi, cette, cette sémantique terrible, genre, comme on se casse la figure, on a glissé sur une peau de banane et on tombe par terre. Pour moi, on peut s'élever, on peut tout « raise in love » aussi. Hein. Donc, euh, s'élever en amour. Je préfère, effectivement, euh, faire cette expérience, elle se déroule en tout cas en moi, de sentir qu'avec des personnes, avec certaines personnes, je deviens amoureux. J'entre en amour. Ça déclenche un état amoureux qui n'a pas de direction. Parce que quand on se sent en état amoureux, ben, on voit tout beau. Euh, je veux dire, le gris devient beau. Euh, les petites fleurs, on les voit partout. Tout ce toute la grisaille qu'on pouvait avoir, tout d'un coup... Euh, il y a un état particulier, il y a un état de gratitude, il y a un état d'émerveillement. Et donc la relation amoureuse en fait, déclenche cet état d'émerveillement. Ça veut dire que oui, nous rencontrons dans nos vies des personnes qui effectivement nous mettent en état d'amour. Mais elles ne représentent pas l'objet de l'amour, elles nous mettent en état d'amour. Donc nous cherchons la présence de cette personne parce que nous nous entrons dans cet état amoureux et bien entendu nous voyons dans cette personne des, euh, des choses, des traits, des caractères, des, des attirances, des attractions absolument extraordinaires hein, qui nous mettent dans un émoi pas possible. Mais voilà, donc euh, intéressant de noter que déjà le verbe aimer, son côté vectoriel, directionnel, euh, excluant, euh, tomber amoureux, etc., tout ça, vous voyez, ça ne fait pas forcément justice finalement à la vérité de la conscience qu'on peut avoir. Et il y a toute une sémantique romantique comme ça, la possession, l'exclusivité pour tout you, pour toujours, le mariage, se séparer, divorcer, sortir ensemble. Euh, on a besoin de ça. On a besoin de ça, mais ça ne fait pas nécessairement justice à notre conscience. Et donc, mon invitation dans notre réflexion est pour vous, vous poser la question, avez-vous les mots justes Pour moi... Euh, si je devais utiliser des mots justes l'amour j'en parle d'un état et ça fait de moi, ça fera de moi comme une lumière, comme un soleil ça veut dire que je vais rayonner d'amour il n'y a pas de direction dans l'amour et peut-être que ça va réchauffer le cœur de quelques, autres, de quelques autres personnes après bien sûr tous les liens particuliers de personne à personne peuvent se mettre en place certains sexuels, certains amoureux certains professionnels, peu importe mais il y a d'abord vraiment cet état d'amour et on n'a pas de mots vraiment pour le dire ou pour en parler. Et justement, donc, euh, euh, il faut aussi, euh, je pense, sortir de ce piège de considérer l'amour comme un sentiment ou comme une émotion. L'amour, ça déclenche des sentiments en tant que tel, ça déclenche des émotions, parfois des émotions aussi euh, vertigineuses, négatives, on peut avoir de la colère, on peut avoir de la passion, on peut avoir des choses comme ça, mais ça ne représente pas en tant que, que tel une émotion l'amour. Encore une fois, il s'agit vraiment d'un état de, de conscience. Alors, ça nous pose la question justement de savoir si on a besoin d'un objet pour devenir amoureux, ça veut dire amoureux de quelqu'un. Si on se sent en état d'amour, ça veut dire qu'on devient capable de célébrer la vie, on entre vraiment dans sa verticalité, et ça veut dire qu'on ben, a envie de trouver des gens aussi qui fonctionnent comme ça, et la relation amoureuse en fait, devient une relation de célébration. Ça veut dire que j'ai vu, en tout cas, que les relations amoureuses les plus harmonieuses et je peux parler évidemment pour, pour ce que je vis aujourd'hui, en particulier avec ma partenaire Charlotte, nous vivons, nous vivons ensemble. Il y a vraiment, on fait très attention euh, à cultiver en fait cet alignement, cette verticalité. Et je vais reprendre des mots que j'aime bien pour ne pas pencher l'un vers l'autre. Ça veut dire pour ne pas saliéner par rapport à l'autre. Nous cherchons à pouvoir vivre de manière pleine et entière comme en état d'amour. Et donc, si on vivait seul, eh bien, ça irait très bien aussi. Et donc, nous avons cette liberté, ce choix permanent euh, de pouvoir célébrer ensemble. Et pour moi, justement, les, les couples les plus heureux, me semble-t-il, euh, relèvent de ceux qui ont célébré leur mariage intérieur, ont donc pu aussi célébrer et euh, construire ensemble à l'intérieur d'eux-mêmes, leur polarité. Ça veut dire, notamment, euh, si j'ai pu me développer dans l'enfance, beaucoup dans le masculin, eh bien je vais aller chercher, construire une connaissance de mon féminin. Je vais aller vraiment le conquérir, le développer dans mon féminin. Et dire ça, si j'ai grandi dans le féminin, je vais aller chercher ce masculin et vraiment essayer de célébrer ce, ce mariage intérieur. Euh, ça semble très théorique, et on va pouvoir en parler de manière peut-être plus pratique après, mais ça veut dire, en fait, aller chercher des mémoires qui préexistent. Ça veut dire réveiller des choses. En fait, il ne s'agit pas d'aller les inventer au fond de soi, il s'agit d'aller les réveiller. Il y a aussi, même si j'ai un corps d'homme, il y a aussi une mémoire de corps de femme aussi en moi. Il y a du féminin. Il y a aussi la possibilité, y compris d'ailleurs dans l'expérience sexuelle, d'aller chercher, d'aller réveiller la connaissance du corps opposé. Et donc, plus on développe, en fait, cette autre polarité au fond de soi, plus on entre effectivement en cette capacité de célébrer son mariage intérieur. Et quand on a célébré son mariage intérieur, on évolue vraiment vers ce que j'appelle hein, l'androgyna. Je pense, là je vous lis vraiment une conviction personnelle, je pense que notre société, si elle évolue, si notre espèce évolue, va faire qu'on va voir de plus en plus d'êtres androgynes. Ça veut dire vraiment qu'ils ont justement construit leurs deux polarités, qui savent danser de l'une à l'autre, qui peuvent choisir vers laquelle aller, et qui se sentent complets en eux-mêmes. Et donc, parce qu'on se sent complet, ça veut dire que on peut aller construire une relation complète avec quelqu'un, mais qui ne se fonde pas sur une béquille ou une dépendance. Alors, ça ne veut pas dire qu on pas besoin de, enfin, que la dépendance ou, ou, le, ou les manques n'existent pas. On a le droit aussi de vivre non complet. On a le droit de trouver chez l'autre des choses qui nous, qui nous manquent, des défaillances, etc. Ça en fait partie. Je vis ça aussi, bien sûr, avec ma bien-aimée. Mais autant que faire se peut, on essaie toujours effectivement de construire cette, cette complétude et cet cette, cette Je vais finir sur, sur quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Erich Fromm, F-R-O-2-M, et qui a écrit un ouvrage vraiment majeur, que je trouve plein de bon sens, en fait, qui s'appelle « L'art d'aimer ». Et qui pose justement la question, voilà, l'amour relève-t-il d'un art, finalement Ou alors, simplement, ça nous tombe dessus. Et je trouve ça extrêmement intéressant, l'approche qu'il a, justement, de dire oui, part du principe que l'amour, ça relève d'un art. Ça veut dire, comme la cuisine, comme la danse, eh bien, euh, on peut apprendre à aimer, il faut apprendre à aimer, et il y a des pratiques. Il y a des choses, euh, non seulement à apprendre, mais à pratiquer encore et encore pour en, a, pour en obtenir la maîtrise. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, cette, cette approche, parce qu'il pointe notamment un premier problème, qui dit que finalement, peut-être les gens cherchent plus à se faire aimer plutôt que d'apprendre à savoir aimer. Donc, si on se dit comment je dois apprendre à me faire aimer, eh bien, je vais me poser la question euh, sur mon look, sur, euh, puis-je devenir en fait un objet d'amour suffisamment bon, hein, qui mérite, en fait, de se faire aimer par quelqu'un d'autre. Et là, on, on prend peut-être une mauvaise voie, plutôt que d'apprendre simplement à aimer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas devenir aimable, mais apprendre à aimer, donc dans ce, ce sens de l'art, je trouve ça extrêmement intéressant et très pertinent de sa part. Le deuxième problème aussi qu'il soulève, vient du fait justement qu'on aborde l'amour comme un problème d'objet, et non de faculté. On parle bien de l'objet de son amour. Et non d'une faculté, ça veut dire... Euh, à force de finalement se vouloir se définir par des qualités particulières, donc justement de devenir un objet d'amour, et eh bien, on oublie, ça revient au problème numéro un, on oublie de savoir, de développer cette pratique artistique de l'amour et donc des choses à, à étudier et à répéter. Voilà, je m'arrête là. J'ai essayé de faire un petit tour assez rapide sur un sujet euh, bon, qui a pris quelques milliers d'années euh, euh, à disserter et on n'a pas fini. mais voilà, je voulais peut-être partager un petit peu plus d'expériences plus personnelles, plus directes, mais pour justement qu'on aille dans des trucs peut-être plus concrets, un petit peu moins de philosophie. Et maintenant, bah écoutez, j'attends vos, vos réactions, vos questions, vos témoignages par rapport à ça. Jean-François, bonjour. Oui. Alors, je te dis, j'étais en train de dire que vraiment, je suis totalement d'accord avec, avec tout ce que tu viens de dire. Euh, je trouve que tu as beaucoup de chance de ne pas être jaloux parce que euh, c'est <rire> vraiment pas évident. Euh, tout ce qui est sur euh, le, le côté androgyne, et, euh, moi, je, je le vis vraiment. C'est-à-dire que j'ai réussi à avoir cet état d'amour, pour, pour, pour pas spécialement pour une personne, mais pour beaucoup de personnes et, et pour la nature, pour pour le tout quoi parce que à l'intérieur de moi il y a vraiment un amour entre mon masculin et mon féminin euh, qui n'était pas là bien sûr avant avant mon, mon féminin écrasait mon masculin alors que maintenant euh, quand je quand je lui ai ouvert les bras euh, je me suis aperçu qu'il m'aimait d'un amour mais personne d'autre ne pourra m'aimer comme ça personne d'autre et donc et euh, donc je ne suis pas attachée à une personne, mais par contre j'ai beaucoup de difficultés à… Euh, euh, comment je pourrais dire ça J'ai très peu de relations sexuelles parce que justement, je n'ai pas envie de faire l'amour avec n'importe qui, et les personnes euh, avec qui je pourrais ou j'aimerais, euh, euh, soit elles ne sont pas du tout dans l'exclusivité. Alors, peut-être parce que je suis une femme, j'ai envie d'exclusivité. Mais, euh, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes androgynes. C'est-à-dire de personnes qui sont prêtes à, à, à aimer et tout et, et à être dans, dans l'alignement et tout. Ce qui fait que ben, mes relations sexuelles, elles sont. Ben, C'est nada, quoi, d'une certaine manière. Donc. Euh, voilà, moi je, je suis super contente de t'entendre parce que c'est complètement euh, en accord avec ce que je vis et ce que, et ce que je recherche. Mais en même temps, le côté exclusif, je l'ai quand même encore. Je le vois bien. Je, tu vois Donc voilà. Merci, de, merci de, de ton témoignage et de ta vulnérabilité de partager quelque chose d'intime. De, de toute façon, on va forcément dans l'intime si on ne veut pas rester sur des grands sujets philosophiques et, et théoriques. Ça m'amène à deux choses. Déjà, effectivement, je crois intéressant de se poser la question personnellement. Si on a besoin de l'exclusivité sexuelle, et je parle bien de celle-là puisqu'il n'y en, en a pas d'autre, sinon on s'enferme dans un placard, hein, bien entendu. Euh, mais si on a besoin de cette exclusivité sexuelle, il y a quoi qui nourrit ce besoin Il peut y avoir des tas de raisons différentes. S'il y a des peurs, là j'invite vraiment à aller chercher la raison de ces peurs et à les déconstruire. Et je constate que, plutôt chez les femmes en général, il y a des vraies peurs qui nous viennent effectivement de l'histoire, euh, qui, qui peuvent se comprendre. Il y a eu tellement d'abandon il euh, y a eu tellement de guerres, il y a eu tellement de viols, il y a eu tellement de choses donc je peux comprendre tout à fait cette, cette mémoire-là, plus que la comprendre parce que je l'ai aussi en moi dans ma partie, dans ma partie du, du féminin mais en même temps, dans ce que je dis, je dis, et ça je veux bien clarifier je ne dis absolument pas que la relation amoureuse ne devrait pas avoir d'exclusivité sous quelconque forme en fait, je trouve important justement que les gens puissent choisir exactement ce qui leur convient s'ils veulent vivre seuls, qu'ils vivent seuls s'ils veulent vivre à, à cinq, qu'ils vivent à cinq euh, les différences d'âge, peu importe aussi, enfin, etc. On s'en fout, quoi, homosexuel ou pas, trans ou pas, on s'en fout, moi, j'en fous complètement. Donc, il n'y a pas, euh, je ne prendrai jamais une forme particulière. Par contre, je trouve intéressant de s'interroger sur, lorsqu'on pose des limites, que veulent dire ces limites, elles protègent quoi, et il peuvent avoir des choses à protéger tout à fait légitimes, bien entendu, mais voilà, de, de construire la conscience de ces, des limites que l'on pose. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Merci te, de ton témoignage. De Bonjour Jean-François, merci pour cette, euh, cette, ce, ce sujet qui est absolument passionnant. C'est intéressant de comparer que par rapport à l'année la, dernière, euh, cette fois-ci il y a beaucoup plus de femmes qui ouais. écoutent ouais. que la dernière fois, je trouve ça intéressant. Euh, J'ai une petite question, mais avant, je, donc, en fait, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que euh, le langage euh, nous limite dans notre compréhension de l'amour, et que finalement, tu es en train de nous présenter une autre euh, compréhension et euh, expérience de l'amour qui deviendrait une sorte d'état d'esprit, euh, une, une autre vue du monde qui me fait penser à, à oneness dans la non-dualité, où finalement on est des êtres d'amour euh, plus qu'autre chose. Et, et je me demande si ce que tu es en train de nous dire, c'est que apprendre à aimer, c'est avant tout apprendre à s'aimer. Et je me demande si, c'est presque l'inverse, on devrait d'abord apprendre à s'aimer avant d'apprendre à aimer quelqu'un d'autre. Je me demande, je voudrais revenir simplement, et c'est ça ma question, sur euh, euh, non pas le, le problème de la jalousie, la jalousie, mais quand tu es dans une relation qui marche bien, et qu'il y a cette peur que ça s'arrête. Et je me demande, est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, Que ce soit le début d'une relation ou 30 ans après Hmm. D'avoir c'est tellement bon qu'on a peur que ça s'arrête voilà. ben oui bien sûr parce que euh, je crois que de toute façon euh, nous existons en tant qu'êtres conscients déjà de la mort de toute façon ça va s'arrêter un jour je pense qu'on a aussi tous l'expérience que des accidents de la vie ont fait que ben oui une personne dans la seconde apprend à la mort de son conjoint, un accident de voiture ou autre chose, enfin, les, les, les tragédies de la vie. Donc déjà on a peur que ça s'arrête aussi pour ces questions-là. Et puis euh, oui, euh, il peut aussi bien sûr y avoir la peur que ça s'arrête parce que ben, nous nous transformons parce que. Euh, euh, le conjoint ou la conjointe, le partenaire ou la partenaire a trouvé aussi une autre forme de relation qui peut. Donc, de toute façon, ça va s'arrêter. <rire> Déjà, faut le savoir. <rire> donc, je crois qu'on a le droit d'avoir peur. On a le droit d'avoir peur des choses qui peuvent euh, qui peuvent arriver. Et je pense euh, que notre euh, euh, un état adulte, en tout cas par rapport à ça, consiste à savoir se dire :« Ben oui, j'ai peur. Euh, bien sûr, j'ai le droit d'avoir j'ai le droit peur. » Et en même temps, ça va pas me me dominer, j'ai la conscience de toute façon de la finitude des choses, de l'impermanence des choses, rien ne va durer et donc je vais justement, j'en ai tellement conscience que je vais jouir de, cette, de ce moment présent, je vais avoir une gratitude pour ce qui se, pour, pour ce qui se passe donc voilà pour, la, voilà pour la peur après tu disais quelque chose de, effectivement fondamental et fondateur avant sur le fait de s'aimer soi-même, et je crois que là il y a vraiment moi je en tout cas je l'ai vécu comme ça pour, pour moi j'ai autant appris à m'aimer moi-même en apprenant à aimer les autres et vice-versa. En apprenant à m'aimer moi-même, j'ai développé bien entendu énormément la faculté d'aimer euh, l'autre. Et on sait très bien les mécanismes de, de projection, des choses qui peuvent nous horripiler chez l'autre, ne relèvent que d'une projection symbolique de choses qu'on n'a pas euh, éventuellement résolues en soi. Après, on peut, poser, on peut poser des choix, on a tout à fait le droit de dire, ben voilà il y a des, telles choses que je n'aime pas chez l'autre, et donc nous allons transformer la relation, y compris peut-être ne plus nous voir. Et bien là, on l'assume pleinement. Mais garder une sorte de, de, de colère sourde, nourrie sur les choses qui nous horripilent, là, il y a quelque chose, je pense, à aller, à aller chercher dans l'amour de soi, effectivement. C'est intéressant. De toute façon, on fonctionne tellement en miroir déformant <rire> les, les uns les autres qu'on peut faire autrement. Merci Virginie. Oui, je, je veux bien m'exprimer. Merci Jean-François déjà de, de ce beau partage. Euh, oui bien. Si c'est possible pour toi, j'aimerais euh, t'entendre sur comment tu élargis cette notion de euh, cette relation amoureuse que tu vis euh, à deux. Comment tu, tu l'envisages et comment tu l'élargis à, à l'amour plus universel de chacune des personnes que tu rencontres Tu parlais tout à l'heure de apprendre à aimer, et voilà, est-ce qu'il y a des, des, des clés ou quelle est ton expérience là-dessus pour élargir plus largement cette notion d'amour universel hmm. Pour moi, il y a vraiment, je pense à voix haute, hein, là. il y a vraiment aussi une pratique de la célébration euh, célébrer, ça veut dire se rendre compte euh, de l'instant présent et de voir l'extraordinaire euh, richesse que cet instant présent peut avoir et de le vivre en le partageant avec quelqu'un. Avec Charlotte, euh, on, on, on a vraiment, je pense, cette, cette euh, pratique-là de la gratitude. Et quelque part, ça ouvre les chakras. <rire> ça veut dire euh, que ça, on le transporte dans le monde. Moi, je le transporte dans le monde. Il y a quelque chose qui, justement, le fait d'avoir un tel socle de confiance avec là où les personnes, justement, fondées sur cette vérité radicale, fondées sur la certitude qu'on va toujours chercher cette, cette harmonie si d'autres personnes viennent, ça va se construire dans l'accueil de la constellation des autres, etc. Il y a ce socle-là, fait que, justement, quelque chose d'extrêmement solide, et ça rend possible le fait d'aller dans les remous du monde. Parce que dans le monde, il y a les remous émotionnels. On va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas encore. On peut se sentir extrêmement attiré, il peut y avoir une flamme qui passe, etc. Mais il y a tellement ensuite de choses qui peuvent se, qui peuvent se révéler. Ça peut nous amener dans des yo yo émotionnels, dans des montagnes russes émotionnelles extrêmement fortes, etc. Et, mais je, je pense que cette extension-là vient effectivement du fait d'installer quelque chose d'extrêmement solide au fond, de, au fond de soi. Moi, je l'ai acquis euh, de différentes façons. J'en parlerai d'ailleurs aussi dans mon, dans mon TEDx. Je l'ai acquis notamment par euh, des phases pas forcément très rigolotes de ma vie, notamment la prison, euh, notamment le fait de me trouver dans des situations où il y avait absolument tout qui m'amenait à une négation de moi jusqu'au moment où il ne restait absolument plus rien. Et au moment où il n'y a plus rien, mais plus rien, c'est-à-dire plus d'estime de soi, plus d'avenir, plus de, plus de possession, plus de gens qui pensent à nous parce qu'on se trouve au milieu de la nuit, etc. Eh bien, il y a tout. Et cet état d'amour, je l'ai aussi vu et vécu en accompagnant des gens dans leur, dans leur dernier moment. Une personne qui meurt, euh, j'entends qui meurt, euh, pas dans un accident où là, il y a quelque chose de soudain, on ne se trouve pas là, mais une personne qui meurt, il s'agit d'une personne qui n'a plus grand-chose à offrir, entre guillemets. Une personne qui ne sent pas bon, une personne rachitique, une personne qui ne parle plus, une personne qui ne communique plus. Et pourtant, il y a un état d'amour qui s'accroche. Il n'y a plus d'objet d'amour en tant que tel, il y a juste de l'amour. Il y a quelque chose d'extrêmement fort dans ce, dans ce moment-là. Si vous l'avez vécu ou si vous allez le, le vivre, je pense que tous les gens qui ont connu l'accompagnement d'un peuvent faire cette, cette expérience-là. Il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus rien et il y a tout, il y a le diamant. Et ça, je pense qu'on peut l'amener aussi dans la relation amoureuse. Ça fait partie de la relation amoureuse, on peut le cultiver. Justement, quand on parle de l'art d'aimer, ça fait partie des choses qu'on peut cultiver. Ça veut dire, cette personne avec, avec qui on vit, on s'entiche euh, encore jeune et beau, en bonne santé, euh, tout va bien. Si on part pour une longue durée... Déjà, il y a de grandes chances pour que l'un voit l'autre mourir, l'un voit l'autre mort. Il y a de grandes chances pour que l'un des deux, ou les deux, à un moment, on se trouve dans les moments moments pas très ragoûtants de la maladie, du vomi, du caca, de, enfin, ces trucs de la vie, et on se trouve présent. Et ça, je trouve que le savoir, ça veut dire de sortir de simplement cette niaiserie romantique, mais de savoir qu'on se sent prêt à ça, qu'il y a cette chose-là, cet état d'amour, et le cultiver, le préparer au fond de soi, je trouve ça magnifique. Pas au sens intellectuel du terme, mais ça représente une expérience, justement, dans cette ouverture d'amour, et qui nous rend aussi moins niais dans la, la rencontre avec l'autre. Ça veut dire que, pour moi, quand je parle de cet amour libre, ça peut donner l'impression qu'il y a beaucoup de rencontres, que ça se fait un petit peu facilement. Et en fait, pas du tout. Ça ne se fait pas facilement parce qu'il y a une telle conscience des critères nécessaires d'alignement de moi-même, de la personne, de sa maturité, de ses valeurs, de sa, de sa capacité à cheminer ensemble, etc., que je sens à l'avance. Et quelque part, ça fait partie pour moi de ce, ce développement de la capacité à aimer, de savoir aimer, de sentir justement ces choses-là bien au-delà du côté où on s'amourage parce que ben oui, on se trouve beau… Hein. Il y a une sensualité, voilà. il y a tout de suite toutes ces autres choses qui entrent, qui entrent en ligne de compte. Quand bien même, il y aurait une célébration ponctuelle. Il y a des femmes que j'ai rencontrées, toutes de manière tout à fait ponctuelle. Il y a un lien qui reste pour la vie, on communique, on, on, se, on, peut, on se reverra peut-être dans cinq ans, ou pas, j'en sais rien, mais il y a quelque chose quand même d'installer dans cette, dans cette forme d'amour qui, quelque part, n'a plus de forme finalement. Voilà ce que je peux dire, je pense, je pense vraiment à voix haute, mais justement, Marie-Pierre, puisque tu as posé la question, tu as peut-être quelque chose à partager par rapport à ça. Oui, parce que je, je trouvais que c'est difficile d'aimer. Alors la relation amoureuse, on l'a choisie, on a choisi son partenaire, on construit des choses, mais euh, l'amour au sens plus large, c'est-à-dire chaque personne qui m'entoure, pour moi c'est très difficile, il y a des gens, je, je ne peux pas. Mais ça, ça touche, merci effectivement d'amener ça, et moi je ne crois pas non plus, en tout cas je ne sais pas faire aussi, euh, me sentir en état amoureux et béat euh, de tous les gens que je, je rencontre, je vois autour de moi des gens euh, que je croise, ou simplement c'est forcément à leur rencontrer, ou je rencontre certains que je trouve absolument détestable. Mais justement, ça veut dire aussi, euh, je, euh, il faut pas confondre comment on va créer une relation, la forme de la relation et la capacité d'amour. Moi, par exemple, je sais que je ne, je ne peux pas avoir de relation euh, charnelle et amoureuse, mais vraiment, dans, dans, dans mes tripes, avec une personne qui, par exemple, mange des animaux. Bon, Ça ne veut pas dire que je n'aime pas, d'une autre façon, des personnes qui mangent des animaux. Je, bien entendu, il y a, je, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur quelle forme on veut donner et peut-être sortir du piège binaire, justement, aimer, pas aimer, parce qu'il y a aussi cette, cette, cet aspect-là, mais plutôt se demander comment je peux arriver à aimer cette personne. Et non, je ne vais pas vivre avec elle. Et non, je partage mais 99% de ses valeurs, de ses comportements, je n'aime pas ça. Et pourtant, je sais que si cette personne se trouvait, je ne sais pas, sur le trottoir en train d'agoniser devant moi, je lui porterais secours. Il y a quelque chose en moi, de au-delà de tout ça, qui, qui reste présent à cette personne alors que je peux avoir tous les mots contre cette, euh, contre cette personne donc euh, rester connecté à ce, à ce fil-là qui va au-delà des circonstances et quand on a connu la mort soit même proche de la mort soit on a accompagné des mourants, ça veut dire qu'on fait cette, euh, cette expérience de là où de toute façon il est tout lâché hein. les convictions politiques de cette personne son comportement, son casier judiciaire ses machins, etc. tout ça, ça n'existe déjà plus il y a quoi au-delà de tout ça et ça, je pense que je peux continuer justement à m'y relier, qu'on peut faire ça, et que ça, ça participe effectivement de l'amour, tout en restant extrêmement strict de savoir qui entre dans notre intimité et à quel degré. Ça aussi, je fais très attention à ça, justement. Pour ne pas entrer dans cette espèce, de peut-être pour moi, d'une naïveté judéo-chrétienne, de se dire « s'aimer les uns les autres », ça veut dire coucher tous ensemble, quoi, ou, ou partager la même maison. Là, j'ai un petit peu de mal avec ça. Je ne sais pas si ça, si ça éclaire ce que tu, ce que tu soulèves. Je vais bien te poser une question, Jean-François, euh, puisque tu avais un point de départ naturel que d'autres n'ont pas, qui était de ne pas ressentir de jalousie. Donc, ce n'est pas là où tu as dû le travailler quelque chose de, de façon la plus difficile et décapante. Ma question, ce serait si tu devais nommer le, le, le point de passage, le point de naissance à toi-même, le point de, de nuit aussi, enfin, ou de difficulté que tu aurais pu rencontrer dans cette, dans cette aventure de l'amour telle que tu le, le vis, il serait à quel endroit de ta personne et de ton, de ton histoire ouais, Merci. Alors effectivement, oui, sur, la, sur la jalousie, j'ai dû installer un logiciel supplémentaire pour, pour comprendre comment la jalousie peut se déclencher chez, chez d'autres personnes, parce que je ne la vois pas, donc il faut... Il faut vraiment que j'applique un programme, un protocole, pour, parce que je n'ai pas d'empathie, ne la vivons pas moi-même. Par contre, euh, sur cette question que tu, tu poses Thierry, pour moi, le, le grand chemin, euh, j'ai grandi en fait dans une famille assez classique, euh, de la génération d'avant, et j'en veux vraiment pas du tout à mes, à mes parents, mais cette génération où il y avait l'homme dans le masculin, la femme dans le féminin, et le masculin et le féminin ne se comprennent pas. J'ai des parents qui vivent toujours ensemble, il hein, n'y euh, a, a pas de souci là-dessus, euh, mais ils ne se connaissent pas. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'ancré dans le masculin chez l'homme et d'ancré dans le féminin chez la femme, ils ne se comprennent pas. Et donc j'ai grandi comme ça, ça veut dire que j'ai grandi extrêmement masculin, avec euh, un masculin très développé, des mécanismes masculins euh, issus du mimétisme du pater, en quelque sorte, de l'archétype du pater familial. Et lorsque j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, techniquement parlant, avec qui nous avons eu donc un enfant, ensuite, prendre des chemins différents, transformer notre relation plus tard, mais ça a vraiment constitué, pour l'un comme pour l'autre, je crois que le sens du chemin qu'on a fait ensemble venait, pour moi, de comprendre le féminin. En gros, si une femme se mettait à pleurer, mais je partais dans... Dans, dans, dans tous mes émois, il y avait un truc extrêmement sérieux et fallait résoudre le problème. Or, j'ai appris qu'il ben, y avait simplement déjà une émotion qui sortait facilement, peut-être plus facilement que moi, et puis qu'il euh, y avait simplement une, une écoute et une oreille attentive à donner et pas ben, nécessairement à essayer de, de chercher à résoudre les problèmes, d'agir, d'amener un masculin qui, euh, qui casse les murs et qui, euh, qui résout tout. Mais moi, j'avais une façon de prendre ça. Ah bon, et ça peut me faire partir dans des, dans des colères furieuses aussi par rapport à ça, etc. De sentir l'impuissance, de sentir que finalement, je pouvais autant essayer que je voulais de résoudre les choses, ça ne résolvait rien du tout, parce que ça ne relèvait pas de, de la demande. Il y avait quelque chose de la relation empathique, donc là le féminin justement, ça je l'ai vu plus tard aussi d'ailleurs en, en intelligence collective, je reviendrai dessus, hein, mais il y a des gens, euh, si on leur demande de réfléchir à un sujet, ils vont aller dans leur, dans leur grotte intérieure, se retirer, réfléchir et venir avec la conclusion. Là, on a le masculin. Je me sépare, je vais au fond de moi, je traite le truc, je vais dans mon aventure, je cogne ce qui a à cogner, je me fais violence et je viens avec une conclusion. Et bravo, il y a un truc euh, génial à faire ça. Mais il y a aussi des personnes qui fonctionnent dans le mode féminin et qui vont au contraire construire leur réflexion dans la relation. Ça veut dire penser à voix haute, écouter ce que l'autre a à dire, sentir. Euh, voilà, donc quelque chose d'extrêmement sensoriel extrêmement empathique. Et là, on a le féminin. Et on a des hommes qui fonctionnent comme ça, et puis on a des femmes qui fonctionnent dans l'autre mode. Mais là, ça, il a fallu l'apprendre. Moi, j'ai dû apprendre à fonctionner, à voir comment une femme dans son féminin fonctionnait. Et ça, il y a eu des frictions par rapport à ça. Et elle aussi, elle a eu ce chemin-là à faire, ça veut dire de voir un mec extrêmement dans le masculin, comment ça fonctionne, et pas faire de projection là-dessus. Et on a appris justement à ça. Il y a d'ailleurs eu un, un livre grand public, mais que je trouve excellent, hein, qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars et femmes viennent de Vénus », un côté très cuisine, mais que j'ai trouvé drôle et pertinent, et que bon, ça, ça fait vraiment la cuisine de base, mais très drôle et très pertinent, et qui a permis effectivement pour moi d'apprendre à aller dans l'autre polarité. Donc non seulement d'abord de, de voir comment elle fonctionne, voilà, il n'y avait pas le manuel filé avec ça, donc il a fallu que j'apprenne le manuel, mais après surtout surtout d'intérioriser cette partie-là, d'aller la chercher au fond, de, au fond de moi, de la réveiller plutôt euh, au fond de moi. Et franchement, aujourd'hui, je, euh, je me sens extrêmement euh, féminin, même si socialement, j'ai plus une, une approche plus masculine, parce que je pense que la société a beaucoup besoin d'un masculin lumineux, ça veut dire euh, d'hommes de, de, qui essayent justement de d'aller dans la vérité, dans, de, de percer les choses autres que par la conquête, le viol, le vol, enfin, toutes ces, tous ces choses-là, la domination. Donc, j'essaie de cultiver ça socialement, mais dans ma vie plus intime, il y a, je pense, beaucoup, beaucoup de, de féminin, je l'ai appris comme ça. Voilà. Peut-être veux-tu euh, peut veux partager ton expérience pour finir oui. Euh, D'abord, merci pour ta réponse. Et, et si je devais juste te dire ce que je reçois majoritairement chez toi quand on, on interagit ensemble, c'est ce féminin. Euh, voilà. mm. Et, et donc, euh, donc, traversée réussie, j'ai envie de dire, en tout cas, dans ce que je reçois. Euh, et et peut-être juste par rapport à effectivement mon partage d'expérience, ça fait de, de, depuis quelques mois euh, et depuis 15 jours, depuis, de façon beaucoup plus intense que, que, que, que je vis cette... J'ai envie de dire à la fois cet ébranlement et cette, et cette naissance à, à, à quelque chose de très grand qu'il y a autour de cette, de, de cette relation ouverte ou de cette relation que euh, je vais qualifier d'amour, de liberté. Quoi, voilà. Et euh, bah, je passe par beaucoup d'émotions, de, beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de décapage aussi et beaucoup d'éclosions. Beaucoup euh, voilà. et, et je sens que c'est un, un chemin magnifique. Euh, qui, qui voilà qui appelle de l'authenticité et de l'exigence ou de la verticalité pour reprendre ton mot euh, voilà c'est pour un partage aussi pour moi ouais. merci Thierry pour ton pour ton partage alors déjà hein, bon <rire> merci tes témoignages parce que vraiment ça me ça me touche bon là on a fait quand même quelque chose un petit peu plus dans le dans, dans l'intime alors la semaine prochaine on va aller dans quelque chose finalement qui concerne aussi la relation amoureuse puisqu'on va se questionner sur la conversation, comment hacker la conversation lorsque nous avons un dialogue les uns avec les autres, comment ça se passe, où se trouvent justement les codes sociaux qu'on peut évoluer, qu'on peut aborder dans une posture évolutionnaire. Concernant ce soir, vous le savez, il y aura un replay sur YouTube, n'hésitez pas à poster vos commentaires. Si vous avez des questions ou des réflexions après quoi allez-y, postez vos commentaires. N'hésitez pas, bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Les Humanonautes. Et puis, euh, bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours apporter ou proposer vos compétences, puisqu'il y a tellement de, choses à, tellement de choses à partager. Vous pouvez me soutenir en allant sur ma page nouvel.com/don, puisque vous savez que je vis dans l'économie du don depuis pas mal d'années. Et puis, je vous donne donc rendez-vous lundi prochain à 19h, justement, pour ce prochain live évolutionnaire. Merci et puis belle soirée à toutes et à tous.